Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment gérer vos collections dans Zotero. Ma bibliothèque dans Zotero, c'est un peu comme vos fichiers sur votre ordinateur. Vous pouvez créer des collections dans lesquelles vous allez pouvoir classer vos référents. Pour créer une nouvelle collection c'est simple, vous cliquez sur l'icône en haut à gauche, ici, nouvelle collection, ou vous faites un clic droit dans ma bibliothèque, nouvelle collection. On lui donne un nom, par exemple, héros dans PubMed, je clique sur OK. Je vais créer une nouvelle collection. Toujours un clic droit sur ma bibliothèque. Et je vais l'appeler PDF Zotero. Et ce que l'on peut faire également, c'est créer des sous-collections à chaque dossier. Par exemple, si je sélectionne héros dans PubMed et que je fais un clic droit, je peux créer une nouvelle sous-collection que je vais appeler Sherlock Holmes. Et je vais faire de même pour chacun des héros que je vais utiliser. Si je retourne dans ma bibliothèque, je vais pouvoir sélectionner les références de mon choix et les ranger dans la collection ou la sous-collection de mon choix. Je peux en sélectionner plusieurs à la fois en laissant la touche CTRL enfoncée au moment où je fais un clic gauche sur les références qui m'intéressent. Je sélectionne une première référence, j'appuie sur la touche CTRL et je vais chercher les autres références qui parlent de Harry Potter et je fais un glisser déposé dans la sous-collection sorcier. Et si je vais dans la sous-collection sorcier, je retrouve mes trois références. Attention, cela ne veut pas dire que les références ont été bougées à l'intérieur de la collection ou que les fichiers ont été déplacés physiquement sur votre disque dur. C'est simplement que les références que j'ai choisies sont désormais associées à cette collection. Elles sont toujours dans la liste générale de ma bibliothèque et dans les autres collections auxquelles j'aurais pu les associer auparavant. Si vous désirez faire un vrai copier-coller pour déplacer une référence d'une collection à une autre, il faut faire CTRL-SHIFT tout en sélectionnant la référence à déplacer. Je peux ranger une référence dans plusieurs collections ou sous-collections. Inversement, si je vais dans une collection et que je veux supprimer une référence en faisant un clic droit, j'ai deux choix. Je peux retirer le document de la collection. La référence disparaît de la collection, mais elle est toujours dans ma bibliothèque et dans les autres collections où j'ai choisi de la ranger par ailleurs, si c'est le cas, je peux aussi mettre le document à la corbeille, il sera effacé de la collection, mais aussi de ma bibliothèque et de toutes les autres collections où je l'avais rangé. C'est la même chose si je fais un clic droit sur une collection, je peux la supprimer, mais les documents qu'elle contient restent dans ma bibliothèque et dans les autres collections auxquelles ils ont été associés. Je peux aussi supprimer la collection et ses documents, la collection disparaît et les références qu'elle contient partent pour la corbeille. Elles n'apparaissent plus dans ma bibliothèque ou dans d'autres collections. C'est bien beau tout ça, mais au bout d'un moment, vous risquez d'avoir plein de références et plein de collections. Comment savoir où sont rangés vos référents Eh bien, vous allez dans ma bibliothèque, vous sélectionnez la référence qui vous intéresse, et vous appuyez sur « contrôle. Les collections où se trouve la référence vont apparaître en surbrillance, en jaune, dans la colonne de gauche. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le moteur de recherche qui se trouve en haut à droite. Il va chercher dans tous les champs de toutes les références du dossier dans lequel vous êtes en train de travailler. Attention, ce moteur de recherche tient compte des caractères accentués. Vous pouvez aussi utiliser la recherche avancée en cliquant sur la petite loupe pour ne lancer une recherche que sur des critères particuliers. On peut même enregistrer les résultats de la recherche qui apparaîtront désormais dans la colonne de gauche comme une collection avec une petite icône loupe. Une dernière chose, faites bien attention à la collection dans laquelle vous êtes en train de travailler. Zotero s'en souvient quand vous le fermez. Quand vous rouvrez Zotero, il se positionne par défaut dans la dernière collection utilisée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Ciao, salut